Et bien bonjour à tous ces amis c'est aujourd'hui on se retrouve sur Rainman Legends j'ai déjà débloqué des personnages je vous explique en fait j'ai eu un problème de capture alors du coup bah je recommence cette partie euh... Et puis voilà Ok donc. donc on refait le premier niveau Tout va bien Voilà euh, pas besoin de vous montrer Je vais foncer une unité est une fois le premier niveau Voilà hop ah, toujours pas répondu. Alors, si vous. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Si vous entendiez la sonnerie de mon téléphone, c'est juste parce que. Euh, comment? Ah, il devient jaune. Ce que tu as déjà avancé. Bref. Si vous entendez une sonnerie de téléphone, c'est parce que j'attends un message, en fait. J'attends un message, et du coup, c'est normal que vous entendez euh, le bruit de mon téléphone, la sonnerie plutôt. Ah oui j'aurais pu le mettre en silencieux mon téléphone mais bon vous êtes prévenu je, je vais juste le lire en.. Oh, on pouvait faire ça D'ailleurs ce jeu je le redécouvre parce que je l'avais déjà terminé. Et là je le redécouvre en fait. Et ça c'est plutôt génial. Hmm. Je sais plus quand elle s'est sortie de la sortie en 2018. Comme ça. Allemagne c'est pas un jeu non plus mais.. Ah pas quand même. Ça fait longtemps qu'il existe ce jeu. Faire attention que le message n'arrive pas. Normalement, non. Non, non ce pas.. C'est pas grave. Non Ouf ouf ouf ouf ouf <rire> pas grave va gagné des lumes mais t'inquiète pas j'ai déjà joué j'aimerais bien terminer oula il y a un problème de manette là Wow! Il y a cette musique là juste parce qu'il y a des fantômes. Ok. Alors je joue. Oh ouais. Je joue avec le renne-man normal pour l'instant. J'étais censé jouer avec lui dans ce niveau là. Ouais, du coup, vu que les niveaux sont déjà faits, bah. Voilà. Bon, tout le monde est sauvé. Petits êtres en des... Dé... Ah, c'est des petits êtres, d'accord, moi j'aurais pensé. Premier niveau terminé déjà en 3 minutes. Voilà. Non, moi j'étais ultra rapide. Ouais, château hanté. Testé châteaux Mon tant pis, j'ai raté. Je vais pas chercher. Voilà, boum boum. Fait, Il y a plein de cœurs dans ce truc Oh c'est une blague Bah bon, ben là je perds du temps avec... Euh... C'est chiant ça là. Oh non tu fous de ma gueule voilà. Je vais de faire des trucs bizarres. Désolé c'est pas ma voix c'est... C'est la manette qui a un peu être euh, rachetée. <rire> On peut dire ça. Oui, ce serait ce serait temps quand même que je rachète une manette, mais pour l'instant. Parce qu'on peut. Euh, par contre, j'en ai pas. Je sais pas, Ah, d'accord. Je bon, pense que ça va me lâcher au boss. Mais... Je ne me pas à être passé par là. Mais faut... Oh, ok c'est nul Bon là, je vous montre juste euh, les endroits où ils sont les, les petits êtres. Hein. Comment on l'attrape lui, là, juste comme ça. Voilà. Vu que je les ai tous dans ce niveau. Bah, après je les que tout tous parce que je me dépêcherai Ok. j'ai des lums encore plus que, que j'aurais dû avoir dans cette vidéo. Euh, ouais, la technique, qu ce que j'ai fait, ça m'a été magnifique Ah bon <rire> Ok, très bien. Ouais, wow, je vais beaucoup plus loin que j'aurais dû aller. Oh, what Je passe à travers le. Le monstre, le méchant. Mmh. Ouais, bien joué, Man. Ça c'était classe. Attends. Voilà, donc désolé pour cette coupure. Ah, C'est dégueulasse! pas me tarder sur tout ce que je vois. Non, et en fait, c'est ça rien. des vaisseaux dans tous les sens. Alors, du coup, t'as envie d'en faire plein. Non, pas là. Ah, ok, lui il est déjà sauvé. C'est à partir de 7 minutes. On est qu'à 7 minutes de la vidéo. Ah, que. Attention. Oui! T'as vu ça le rebond là? Bien joué, Raymond, franchement. Je suis content. J'ai essayé de mettre en 480p pour pas que ça soit en pleine nuit. Ouais, c'est comme ça avec mon à pour moi. waouh Voilà pourquoi je l'ai les mets pas en 80p. Il faut juste le tuer. Alors des fois, il nous donne des... un poids des, des petits êtres obligés à sauver. Ah mais vous avez pas de tout ici. Ouais mais. Bon. Tu oh. Ça va plus vite en faisant ça. 1 euh, 2 ah Non 1 2 3. encore 3 niveaux et on a terminé. Ah ouais, je veux plus vite. Hop ça a l'air à un niveau très très lent vrai que j'ai oublié que redman lui était il peut emmener ses ses, ses membres euh, très très loin dans son pied hein j'ai pas compris là j'ai fait un rebondi mur sur le monsieur ah ouais. Ouais ah, c'est parce que j'ai pas fait bien entre en de... eux je vais vous montrer ce qu'on peut faire dans ce jeu ok et lui je peux le tuer ah y a y a un mec là en dessous c'était marrant. Bah. Tiens, ta <rire> Oula Oh là. J'aimerais pas recevoir des claques dans l'œil, moi. Ah je t'ai pas tué. Je suis gentil. Tiens, pour l'attraper, lui. C'est d'ouf. Wow, t'appuies sur 10 fois sur A. Oh. Ah merde. <rire> la première mort de la game ouais ils sont morts bah alors, monsieur ou wow. non rien fait surtout pas voilà bien pas grave Pardon. Est-ce qu'on peut les tuer Oh, on a pu les tuer. Okay, okay. <rire> C'était quoi ce bruit Ok, ok. Hop là On prend dans Mario là. Ok, il y en a un là en bas. Yeah. Merde, merde, merde. J'étais trop concentré à aller taper dans l'œil. Tu fais ça et puis voilà, tu y vas. Ah les niveaux là sont du genre. Plus... Ouais, un libre Il faut mourir encore. J'ai failli encore faire la. pire J'adore les enchaînements dans ce jeu. Reinman est content. Waouh! Yeah. Ouais. Wow À la fin de la vidéo, je vais vous montrer un truc assez grand que, que j'ai vu. J'ai pas fait ça tout à l'heure, mais bon. Ah fin, après ce monde-là. Ah non, il y a encore du dragon. Ah, si je glisse, ouais, je veux plus vite. Moi, ouais, j'ai eu peur. Ah, je pouvais descendre, ok. Il toujours pas répondu. De... Wow, Let's go! Ok, Marie. Euh. Bon, bah, j'ai spoil. Ah merde! <rire> je fais, je sais pas quoi. Wouh! Ouais, j'ai plongé sur sa tête! Raymond, ah oui, là, ah, voilà. Sinon, j'ai j'arrêtais mort, même avec un cœur Je suis mort. Je te laisse vivant, je suis gentil. Ah, je devrais pas, normalement. s'en fout. Attends attends attends attends. Je pas. Ah c'est juste pour aller chercher l'autre Ok Je bien faire ça C'est pas comme si c'était la première fois que je le faisais C'était marqué chatouille Oh non j'ai sauté putain Ah oh. C'est juste qu'en fait j'ai failli mou Rire Oh putain! La musique elle change d'un coup, j'aime pas. Mais ouais, mais il y'a quoi? Mais t'es marrant! Bon oh, bah au revoir. Mais ouais, mais il est marrant le gars! C'est pour ça qu'il nous donne un cœur. Qu'elle meurt. Ah, il y a du feu! Il y a du feu qui arrive. Et puis là, je chose dans le feu. Mais comment veux-tu? Il veut pas l'attaquer. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Dans le je crois. et hop! Non, peut-être pas. Non. Dégage. il est resté là excuse tu voulais vraiment y aller en plus surtout pas pas couper la corde oui, il, a... il a réussi à me frapper merde c'est plus dur que j'en ai à ce niveau c'est plus dur que je pensais ce niveau-là. Pas la carte, c'est juste pour des lunes. Ah, j'ai oublié. Ouais. Ok, Rayman. Ouh Ouais, je viens de tuer un... un petit... Euh, un petit être. Oh. Ok. Hmm. Non, parce que je l'ai déjà vu, coup, je crois que ça. J'ai l'impression d'entendre la, la musique. De... C'est aussi l'impression. De... Musique du volcan dans la Galaxy 2. Ah, ça me manque. Allez, hop là Quel bien joué On a réussi. Mmh. T'as même pas assez toi pour aller là. Oh. Et là c'est le dernier niveau. <rire> ouais ce niveau il est trop bien mec. <laughs> non, mais n'importe quoi. Et donc voilà, c'était le dernier niveau de ce monde. Voilà, ils ont fait... Ah, J'ai l'impression qu'en fait, ils ont fait des niveaux de musique dans tous les mondes, en fait. Et ah oui, je vais vous dire, ce jeu a une démo. Si vous ne voulez pas acheter le jeu... Et si vous voulez simplement l'essayer pour voir ce qu'il est bien avant de l'acheter, il y a une démo gratuite sur les shops Là, je suis sur la version de Switch. D'ailleurs, là, je vais vous me rendre en héros. Pourquoi Parce qu'en fait, en fonction de l'aventure, oh, en fonction de l'aventure, n'importe quoi, au fil du temps de l'aventure, vous gagnez des lunes et les lunes, ça vous permet d'acheter des, des personnages. Ray avec... Ray... Rayman avec un... Bon, on peut l'appeler Ray. Ray avec un costume de Mario. Attends, il s'appelle comment ce personnage, du coup Attends. Oui, j'ai débloqué. Ray plombi Ah, j'ai le petit être euh, en Rayman. Ce petit être est le plus grand fan de Rayman. Il porte exactement les mêmes tenues que son héros. Et c'est... Président du fan club de rainman Oh! Attends, je sais rien. Hein. Cette est es chargée de veiller sur la porte de la lande et exprès frappé vu la tourne. récente de l'événement quelque chose. Mais dit n'est pas vraiment à la haute. Est des bâtards. Ce type est le maire de ami de Rayman. Toujours d'attaque pour suivre Rainman, Randman, je vais dire, Randman, dans ses aventures tant qu'il y a quelque chose à mettre sous la dent. Oh, Globox. C'est bien ça, c'est Globox. Glowbox. Je connais quand même les, les, les noms des personnages. C'est quoi les réceptions de Mario, du coup Rainman B. Toujours à la recherche des pièces de champignons des, et d'étoiles des de la croisée des rêves. Oh, bon. Personnage je me rappelle vraiment un autre héros célèbre. Mode, Et à côté, du coup, ce serait le. Oh Qu'il vole C'est les ailes de Mars 64 Regardez, si vous voyez bien. Sur la tête de Rayman, c'est les aides de Mars 64. Oh Bien pensé, putain. Donc, du coup, héros. Ah, ça, c'est. pas son mode portable pour commencer. Ah, c'est que euh, son Switch. Mais challenge alors, ça, je sais pas c'est quoi. Ah, le football! Hum. Un nouveau tableau. D'accord, retour les origines. Les c'est quoi ça? Ah, d'accord. On peut les frapper. Oh, on peut les frapper, bien. Le Et ça, ça donne des limbs, en fait. J'avais pas remarqué, par contre, les trucs de Mario. Quand ils volent, ah, c'est pas mal, ouais. Bon, bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont regardé ces vidéos sur Rain jeunes le, Legends euh, Dinitiative Edition. Ah, ah Dinitiative Edition, ça veut dire que ce jeu est déjà sorti quelque part. Et quand je vous le dis, c'est quoi C'est mais avec une tenue de Mario. Mario le plus maigre que j'ai jamais vu. Je... Bon, bref, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, tout ce bout et à très bientôt. Ciao les amis!